vous allez bien. On revient aujourd'hui avec un nouveau thème qui est la sanctification. La sanctification. La sanctification, c'est le fait de rendre saint, de purifier, de consacrer des personnes, voire des objets. La sanctification, c'est aussi le fait de marcher dans la sainteté. Et le but de la sanctification, c'est de ressembler davantage à Jésus-Christ, ici-bas. Et avant de continuer, on va lire dans les livres d'Hébreux. 12, 14, et la Bible nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »« Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » J'aime ce verset parce que ce verset montre l'importance de la sanctification. En premier lieu, on nous a parlé de rechercher, du fait de rechercher la paix avec tous et en deuxième lieu de la sanctification. Pour la simple bonne raison, le fait de rechercher la paix avec tous ne suffit pas. Il faut la sanctification en plus de ça. Tout simplement parce que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Il ne peut siéger au milieu de la souillure. Et comme c'est un Dieu saint et qu'il ne peut siéger au milieu de la saleté, une personne qui est souillée est automatiquement éloignée de Dieu. Une personne sale est automatiquement loin de Dieu. Et ce qui suit l'homme, c'est le péché de péché en salle. Et la seule chose capable de sanctifier l'homme, de purifier un homme, c'est le sang de Jésus. Vous savez, avant Jésus-Christ, les hommes, ils avaient, ils avaient cette habitude-là de sacrifier des animaux en guise d'excuse envers Dieu et de faire couler le sang des animaux tout simplement pour se sanctifier et pour demander pardon à Dieu. Avec Jésus, à l'arrivée de Jésus, lorsque Jésus se sacrifie à la croix, lorsque Jésus a fait couler son sang, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de faire des sacrifices des animaux, parce qu'il nous a, il s'est fait sacrifier lui-même, il s'est fait sacrifice, il a fait couler son sang, pour qu'on n'ait plus à faire ce genre de sacrifices. Or, tout ce qu'on a demandé, c'est de demander son sang, c'est de demander que son sang puisse nous purifier. Vous savez, dans la, livre, dans la Bible, pardon, c'est dans les livres de Matthieu 9, pour ceux qui veulent, il y avait une femme. Cette femme, elle perdait du sang pendant 12 ans, 12 longues années. Elle perdait du sang. Je pense que cette femme avait vu toutes sortes de spécialistes, toutes sortes de docteurs n'avait pas trouvé de solution, mais lorsque Jésus a rencontré ce chemin, lorsque Jésus est passé par là, cette femme avait reçu une guérison immédiate, cette femme qui était considérée autrefois impure, était purifiée, était sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. La sanctification vient de Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous permet de maintenir cette vie de sanctification. Vous savez, la sanctification, c'est une recommandation de Dieu. Il nous appelle à être saints comme lui. Il est saint, alors on se doit de l'être. Dans le livre de 1 Pierre, 1,16, la Bible nous dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Selon qu'il est écrit, vous serez saint, on sera saint car notre Dieu est saint. Que le Seigneur me fortifie.